Euh, aujourd'hui on, on va faire ensemble un petit bournos ou une cape ou un poncho comme vous voulez l'appeler un poncho pour un bébé je vais le faire c'est la première fois que je fais quelque chose pour un bébé non j'ai déjà fait un bonnet avec coton anglaise fait au crochet pour bébé donc euh, je, je vais faire on va faire ensemble un petit bournos Ensemble, je, je l'ai fait, j'y ai pensé suite à la demande d'une de, dame. Je ne sais pas si vous pouvez lire le commentaire ici. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Elle me dit, je viens de vous découvrir... Elle avait un petit bourneau pour sa petite fille. Et maintenant, elle va avoir un autre bébé. Elle voudrait en faire un. Je lui ai répondu pour faire euh, combien de mailles, Mais je ne savais pas. Mais je n'étais pas sûre que c'était la bonne réponse. Parce que je ne connais pas quel type de, de laine elle a. Quel type de fil, quel type de crochet elle va utiliser. Donc, c'est pour ça. J'ai pensé à, à faire ça. Pour elle, premièrement. Et deuxièmement, pour toutes les mamies. Pour Toutes les futures mamans, donc c'est aussi une bonne idée. Et je vais on va le faire ensemble. Voilà, donc pour ce pour le faire, j'ai utilisé un fil NACO Bombino Marvel. C'est un fil pour bébé. Il contient, il contient 25% de laine et 75% d'acrylique. C'est une pelote de 50 grammes, 130 mètres. Et on, on me conseille d'utiliser le crochet numéro 2,5. et demi pour ce fil là 2,5 et demi pour moi non je ne vais pas utiliser 2,5, et demi j'ai utilisé 4,5. et demi et demi et c'est très bien moi je trouve que c'est bien avec 4,5, et demi et demi non c'est trop ça va être trop condensé j'ai utilisé 4,5. et demi on aura besoin d'un euh, de ciseaux avoir une aiguille pour faire entrer les fils et un centimètre pour mesurer je vais commencer par faire un nombre de mailles selon le, le, le, le tableau que j'ai là donc pour les enfants avec âge de la naissance et de 0 à 3 mois 0 à 3 mois voilà le nombre de centimètres qu'il faut faire pour le tour de, de, de euh, le tour la circonférence de la tête donc là pour euh, 0 à 3 mois il faut mettre 38 entre 38 et 40 cm donc je vais faire je, je vous laisse ce schéma là cette page là comme ça vous pouvez voir ok là je vais faire 38 cm des mailles chaînettes jusqu'à avoir 38 cm je, voilà je vais faire des mailles chaînettes Je vais faire les mailles chaînettes jusqu'à atteindre 38 à 40 cm pour 0 à 3 mois. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait 38 cm. C'est 38. Donc, après avoir fait la mesure qu'il faut pour la taille que vous voulez... Je vais commencer par faire, donc je saute une, deux, trois, et dans la quatrième maille, je vais faire une bride. Je vais faire un rang de brides. Je prends le fil, et je m'introduis dans la maille, je tire le fil, voilà, j'ai trois brides sur le crochet, je, laisse je prends le fil et je laisse tomber deux, ensuite je prends le fil et je laisse tomber deux. Je vais continuer jusqu'à la fin du rang comme ça. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon premier rang en bride, on va passer maintenant au deuxième rang. Donc je tourne je vais faire trois, trois mailles en l'air je considère comme une première bride et je vais faire une bride dans la deuxième maille j'ai deux brides maintenant je fais une maille en l'air et je saute une maille je saute celle-là et je travaille dans la suivante je vais faire une bride une deuxième bride dans la suivante Je vais faire une maille en l'air, je saute cette maille, et dans la, la suivante, je fais une bride. Une bride encore ici, dans celle-là. Qu'est-ce que je fais? Donc je fais deux brides dans les dans deux mailles, je, je fais une maille en l'air, je saute la maille qui est en face, deux brides, une maille en l'air, et je saute la maille en bas. Et ainsi de suite, je continue comme ça. Donc là, je vais faire une maille en l'air, pardon, et je saute cette maille là, et je m'introduis dans l'autre, la suivante. Je fais une bride, une deuxième bride dans cette maille. Voilà, j'ai fait deux mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je saute cette maille et je fais une bride. Je fais donc deux brides successives. Une maille en l'air, je saute une maille. Et ensuite deux mailles successives et ainsi de suite. Voilà, une maille en l'air, je saute cette maille. Et dans la maille suivante, je fais une bride. Une deuxième maille ici. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous faites deux mailles, une maille en l'air. Vous sautez la maille qui est en bas, deux brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond euh, j'ai terminé ce rond là voilà ce qu'on obtient après je vais faire trois mailles en l'air je tourne le travail et je vais faire une bride une bride sur la bride donc je commence toujours mon travail avec trois mailles en l'air et une bride ensuite je m'introduis dans cet espace fait par la maille en l'air qu'on avait fait ici et je vais faire deux brides deux brides deux mailles en l'air deux brides voilà ce que j'ai donc je me déplace, je saute les deux brides là et je m'introduis dans cet espace sous la, la, la bride en l'air qu'on avait fait ici. Et je vais faire la même chose deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Deux brides. Et, et deux brides. deuxième bride, voilà, donc dans tous ces espaces-là que vous avez, dans ces espaces-là, ici, on va faire la même chose, dans ces espaces-là, on va faire la même chose. Dans chaque espace, on fait deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, deux, la même chose, jusqu'à la fin du rang. brite de maille à l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et on se retrouve voilà j'arrive à la fin du rang ici donc il me reste les deux mailles, les deux brides à travailler, je fais deux brides. Donc on commence, commence ce travail toujours par deux brides. On commence par deux une, euh, trois mailles en l'air et une bride, et on termine par ici sur le haut des trois mailles en l'air qu'on avait fait au début. Je, sur la troisième maille, je fais une bride. Donc toujours le travail il commence par deux brides et se termine. Par deux brides. Il commence par deux brides et se termine par deux brides. Donc ça, on va faire ici trois mailles en l'air qu'on considère comme une première bride. Je tourne le travail pardon, et je vais faire une deuxième bride sur la bride du rond précédent. Et maintenant, je m'introduis donc entre les deux brides là et deux brides là, j'avais fait deux mailles en l'air. Entre ces deux brides là et deux brides, j'avais fait deux, brides, deux mailles en l'air. Je m'introduis dans, dans cet espace là et je vais faire la même chose. Deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. deuxième bride. Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'introduire ici. Vous, vous vous rappelez, on a fait deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Donc, je m'introduis dans cet espace fait par les deux mailles en l'air. Chaque fois, ici. Dans cet espace fait par les deux mailles en l'air, c'est ici qu'on va travailler. Donc, je continue. Je vais aller ici. Je fais une bride. Une deuxième bride. Deux mailles en l'air. Et deux brides. Sur chaque motif, je vais faire un autre motif. Le même. Donc je m'introduis ici à l'intérieur. Dans ce motif là, il y a cet espace fait par les deux, deux, deux mailles en l'air. Je m'introduis dedans. Et je vais faire un autre motif qui se qui se forme par deux brides deux mailles en l'air deux brides on va continuer comme ça jusqu'à la fin du travail et jusqu'à la hauteur souhaitée pour ma part je vais faire je pense 25 cm et on se retrouvera après voilà donc, deux mailles en l'air. Et deux brides. Donc, sur chaque motif, vous faites un autre motif. Comme ça, jusqu'à la hauteur souhaitée, jusqu'à la fin. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne. C'est très, très facile, et c'est connu comme travail. Donc, vous continuez. N'oubliez pas que chaque, chaque, chaque fin du travail, on fait deux brides. Deux brides à la fin et... Au début, on fait trois mailles en l'air qu'on considère comme une bride et une bride. Ça, c ça reste constant au départ et à la fin. Et sur chaque motif, on va faire un autre motif, la même chose jusqu'à la hauteur souhaitée. On se retrouve selon la taille du bébé. Donc, selon la taille du bébé, vous vous, vous choisissez à votre avis la, la hauteur que vous voulez et on se retrouve. Voilà, après avoir projeté 27 cm, 27 et demi, 27 cm et demi, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va travailler la partie, le, le, le capuchon en haut. Donc, euh, je prends mon fil. Je vais aller regarder ça c'est le haut, c'est le haut, c'est la partie haute de mon de mon euh, bournous et je m'introduis ici dans la première maille j'introduis mon fil ici voilà je fais un nœud je vais faire trois mailles ici pour une bride et sur chaque bride je vais faire une bride sur chaque bride, vous introduisez votre crochet, faites une bride. C'est comme vous voulez, faites une bride ou demi-bride, à vous de voir ce que vous aimez. Si vous aimez les brides, faites des brides. Si vous aimez les demi-brides, faites des demi-brides. Donc, je m'introduis partout et je vais faire des brides. Sur chaque bride, je fais une bride. Vous introduisez votre crochet dans la bride et vous faites une bride. Comme ça, vous faites tout le tour. On va faire des brides sur toutes ces brides, jusqu'à la fin, jusqu'ici. Une fois terminé le premier rang, on va faire un autre rang de, de brides. Donc, euh, vous commencez votre rang en allant dans la première maille, vous faites une, une maille en l'air, ensuite, dans la première maille, vous faites une bride, et dans la deuxième, une bride, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang, Donc, on va faire, je fais une bride ici, une bride dans chaque maille, vous faites encore une bride sur chaque maille, comme le rang précédent, et on va continuer comme ça pendant... Euh, entre 16 et 18 cm selon la taille que vous avez choisi. Si vous avez choisi par exemple pour un an, vous, vous, vous pouvez faire jusqu'à 20 cm. 20 cm parce que sûrement que vous avez fait plus long que celui-là. Moi j'ai fait 27 et demi 27 cm. Vous pouvez faire plus selon la taille de, du tour du cou que vous avez choisi. Donc pour le bébé, la taille du bébé que vous avez. Que vous avez. Donc. Euh, le, le, le capuchon va être également euh, haut de cette de cette façon. Par exemple, moi je peux aller entre 16 cm et jusqu'à 18 cm. Jusqu'à 18 cm. Donc on, on continue euh, en faisant des brides en aller-retour, des brides en aller-retour aller jusqu'à 16 cm. J'ai terminé le, le haut de, de, de mon bournos et j'ai fait. Ici, j'ai fait 15 cm. Vous pouvez faire plus selon les dimensions de la tête que vous voyez de votre bébé d'un an ou de, de 18 mois. ou Selon la taille que vous êtes en train de travailler. Donc pour moi, je pense que ça me va pour un bébé de, de la naissance jusqu'à 3 mois. Ça ira. Pas... Moi, je trouve que ça va pour la tête d'un petit bébé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire une fois que vous avez la taille que vous voulez on va faire les coutures soit vous prenez une aiguille soit vous allez le faire avec avec le crochet donc on plie en deux je plie en deux mon travail le mon travail et je vais aller en face j'insère mon crochet en face et je fais une maille coulée. Voilà. Je continue. Pour chaque maille, j'introduis mon crochet en face pour faire la maille coulée. Je continue comme ça. Je prends la maille et celle d'en face et je fais une maille coulée. Voilà. J'introduis le crochet comme ça dans les mailles du premier côté et dans la maille du deuxième côté et je fais une maille coulée. Comme ça. si Sinon, si vous voulez pas le faire au crochet, faites-le avec une aiguille. C'est la même chose. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'ici. J'arrive à la dernière maille. Donc, je fais une dernière maille coulée. Après, je fais comme ça et je vais couper mon fil. Je coupe le fil que je vais faire entrer par la suite voilà mon capuchon il est prêt vous voyez ensemble ce que ça donne voilà maintenant on va on va faire on va embellir les pourtours de notre de notre bournos bournos en arabe mais c'est une cape je ne sais pas si ça se dit en français aussi, mais... Voilà, on va essayer d'embellir notre... Je vais couper ce bout de fil que j'avais là. Je vais commencer par ce côté. Pour moi, c'est ici la face. Donc, si je commence à embellir par ici, ça va être, ça va pas être joli. Donc, regardez. Ça, c'est la face de mon travail. Ça, c'est la face. Donc, je commence... Je commence par ce coin-là, ce coin-là, je fais comme ça, je fais comme ça et je commence à travailler. Donc, je prends mon fil, je m'insère ici, dans ce coin-là, je vais insérer mon crochet, je prends le fil, et je fais ma coulée pour insérer mon fil. Je prends ce bout de fil, je prends ce bout de fil avec moi, je me suis accrochée à mon travail, ici, entre les deux brides, dans le coin. Après, je vais m'introduire. Vous voyez le motif, il y a deux brides, deux brides et deux mailles, euh, deux mailles chaînettes entre les deux. Donc, nous, on va s'insérer au niveau de cet espace-là et faire huit brides. Première, une deuxième. À propos, ce travail-là, vous pouvez le faire avec une autre couleur si ça vous chante. Voilà, je vais faire couleur inédite. D'ailleurs, je n'ai pas de, de fil qui se marie avec, avec cette jolie couleur. j'ai fait 2, 4, 5, je vais faire encore 3 brides, j'en ai fait 2, 4, 6, 7, encore une autre. Je mets toujours ce bout de fil avec moi, je le cache. Et je vais sur, ici, entre les deux motifs, je vais m'insérer là et faire une maille serrée. D'accord Ensuite, je vais aller entre dans le motif et sur les, les deux mailles chaînettes. Et faire également huit brides. Donc, là, là, voilà, le travail c'est quoi Donc, au niveau, je vais m'expliquer. <coughs> Donc, au niveau de chaque motif, on s'introduit ici. Pardon. Au niveau de chaque motif, je vais m'introduire ici et faire huit brides, huit brides, et entre les deux motifs, je fais une maille serrée. C'est ça le travail. On va le faire jusqu'au coin ici donc on va travailler donc on va travailler on va faire les hybrides donc, au milieu du motif de chaque motif on fait, on met, on fait les hybrides Reste une affaire Et entre les deux motifs, celui-là et celui-là, je m'insère et je fais une maille serrée. Et je continue comme ça. Encore huit brides en ce motif. Et une maille serrée entre les deux motifs. Une maille serrée ici. 8 Et là, je vais pincer ici et faire une maille serrée. Et je continue comme ça, 8 brides, une maille serrée, 8 brides, une maille serrée et ainsi de suite jusqu'au coin ici, jusqu'à jusqu'au coin en bas. Et on se retrouve. J'arrive au coin. Voilà, ici. Donc, j'ai fait mes huit 8, mes 8 brides. Et au coin, ici, dans la dernière maille, je vais faire, je m'introduis, je vais faire une maille serrée. Donc, j'ai fait une maille serrée. Après la maille serrée, je vais faire, je vais faire une, deux, trois, quatre. Cinq mailles chaînettes. Ensuite, je prends le fil, je, je le prends deux fois sur le crochet et je m'introduis au même endroit où j'ai fait la maille serrée et je vais faire une double bride. Donc, j'ai pris le fil, j'ai fait sortir deux boucles, je prends le fil et je fais sortir deux boucles et je prends le fil encore une fois et je laisse tomber les deux dernières boucles. Voilà, c'est la double bride. Voilà, je fais encore une autre. Voilà, regardez. Je fais une fois un tour un deuxième tour et au même endroit j'introduis mon crochet et je fais une double bride. Voilà, c'est la double bride. Ensuite, où est-ce que je vais aller m'accrocher? Je fais comme ça et je vois que je peux m'accrocher ici. Donc il y a une ligne, une deuxième ligne et je m'accroche ici. Dans cette intersection, je vais m'accrocher et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, c'est que mon travail doit être à plat. Je continue. Ah, il ne me reste plus beaucoup de fil. Par la même occasion, je vais vous montrer comment je fais pour nouer mon fil. Je prends celui qui se termine et une autre pelote. Je fais comme ça. Vous voyez Je, je prends celui-là. Je ne sais pas si vous allez comprendre parce que normalement, ça doit être fait en couleur. Je fais un nœud ici et un nœud ici. Vous voyez, j'ai deux nœuds, je tire. Si vous n'avez pas compris, ah, et si vous voulez que je le fasse une autre fois dans une autre vidéo, je le ferai. Dans le cours du travail, on ne va pas faire une vidéo rien pour ça. Voilà, c'est mon nœud. Même si je tire, ça ne se coupe pas. On continue maintenant. Donc, j'ai fait ma maille serrée, je continue. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Je prends le fil deux fois, et dans la maille serrée que je viens de faire, je m'introduis, et je vais faire une double bride. Une, deux, dans la même maille, je m'introduis encore une fois, et je vais faire une double bride donc on fait cinq mailles en l'air et deux double brides donc j'ai regardez où est-ce que je vais m'accrocher je laisse une ligne une deuxième ligne et entre les lignes là dans cette maille là je m'accroche j'essaie de prendre le bout de fil avec moi pour le cacher voilà donc mon deuxième donc je vais faire, j'ai fait ma maille serrée là, et je fais une, une deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air, et je prends le fil deux fois pour faire mes doubles brides. Dans la même maille serrée, je vais faire une double bride. je fais encore une fois une autre double bride et dans la même maille serrée, je m'introduis pour faire un double bride. Je saute une ligne, une deuxième et au-delà de la deuxième, je m'introduis pour faire une maille serrée. Vous voyez? Je continue comme ça. Une, deux, trois, quatre, 5 mailles en l'air une double bride et dans la maille serrée une double bride voilà je saute une ligne une deuxième et je m'accroche ici il faut que mon travail soit à plat donc et je fais une maille serrée voilà vous continuez faire ce travail tout le tour en faisant le tour de, de, de tout ce travail jusqu'à jusqu'à arriver où on avait commencé jusqu'ici jusqu'ici donc on va faire tout le tour jusqu'ici vous faites avec ce, ce côté avec ces, mic, ces cinq mailles en l'air et deux doubles brides vous faites le tour du, du bourlon jusqu'ici et on se retrouve voilà j'ai fini de, de la, les bordures de mon brunos. Regardez, il me reste à faire entrer ces fils avec une aiguille et j'ai fait ce ruban. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Regardez, voilà, j'ai fait le tour. On a fait on a fait le bas. Et voilà ce que ça donne et les côtés. Donc j'ai fait tout ce tour. Avec la, la, la même bordure. Après, on va voir comment faire un petit ruban. Ou bien ah, juste faire un ruban en satin. De la couleur que vous voulez. En tous les cas, vous savez, vous allez l'embellir comme vous souhaitez. Et faire entrer les, les fils, les bouts de fil. Et c'est fini. D'accord. Je vais vous montrer comment j'ai fait le ruban. Il y a, il y a deux façons. Soit vous faites un ruban comme je vais vous dire. je vais vous montrer les deux façons. Soit vous faites une chaînette. J'ai le fil, j'ai un fil double. C'est un autre fil, c'est pas le même que avec quoi j'ai travaillé. Donc j'ai pris un bout de l'intérieur et un bout de l'extérieur. Donc j'ai doublé ce fil. Je vais faire des mailles chaînettes. Et vous regardez quand c'est doublé, vous pouvez faire. Ça c'est pour la facilité. C'est très facile. Et vous faites un ruban comme ça. Rien que des mailles en l'air. Des mailles en l'air. Après, vous arrêtez votre travail. Vous coupez, vous cachez les fils. Et vous avez votre ruban. Ça, c'est une façon de faire. Mais pour faire un ruban comme celui-là. Regardez comment il est. Moi, je trouve qu'il est très joli. Il est plus joli que celui-là. Mais en tout cas, à vous de voir. Ou bien un ruban en satin. Voilà, et ça, ça donne aussi un, un ruban pour faire un nœud vers le devant. Excusez toujours ma voix, ça fait 3, ces trois vidéos, je, je, je suis un peu malade, mais ça va, mais la voix elle change. Donc, donc pour faire ce, ce, ce ruban-là, par exemple si je veux faire un ruban de cette taille-là, la taille du crochet par exemple, la taille du crochet. Donc, je prends cette taille-là. Et je fais comme ça. Une, deux, trois. Donc, j'ai quatre fils. Et cinq fils. Cinq, cinq fois la, la, la même dimension. Et j'arrive ici. J'arrive ici. Donc, le fil le, les le fil mesuré, il est par là. Et le fil de la pelote, il est par là. Donc, je, je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud. Comme d'habitude, voilà mon nœud, j'introduis mon crochet dans le nœud, ça c'est le fil qui ne vient pas de la pelote et ça c'est le fil qui vient de la pelote, donc vous avez le fil qui ne vient pas de la pelote, fil qui vient de la pelote, donc, je... donc. Ce fil-là qui vient de la pelote, il est de ce côté et le fil qui ne vient pas de la pelote, il est de ce côté. Donc, je prends ce fil qui ne vient pas de la pelote, je le plie comme ça sur le crochet. Donc, j'ai deux fils sur le crochet et je fais comme ça avec l'autre fil qui vient de la pelote et je tire les deux boucles. D'accord? Le fil qui ne vient pas de la pelote... Et le fil de la pelote. Et je tire les deux boucles. Je laisse tomber les deux boucles. Donc, je vais faire comme ça. Ça, c'est toujours le fil qui vient de la pelote, vous le voyez. Et le fil, l'autre fil. Voilà, je fais comme ça. Et comme ça. Et je laisse tomber les deux boucles. Ne serrez pas trop. Voilà, je fais comme ça. Et comme ça. Vous prenez votre fil qui ne vient pas de la pelote comme ça et puis vous, de l'autre côté vient le fil qui vient de la pelote et vous faites comme ça sans voilà. trop serrer voilà, je fais comme ça comme ça je mon fil il vient de, de derrière le crochet vers le devant alors que celui-là fait le sens contraire et je laisse tomber les deux boucles si vous arrivez à faire ça c'est bien c'est très joli sinon vous faites les mailles sinon vous achetez un ruban en satin pour embellir votre bournos voilà vous continuez comme ça jusqu'à terminer vous voyez j'ai presque fini il me reste juste un peu donc c'est pour, euh, pour pas avoir une euh, mesure donc pour faire ce, ce fil là vous mesurez par exemple moi j'ai fait j'ai mesuré combien je veux qu'il me reste et j'ai mesuré le tour et combien qu'il me reste dehors là c'est un peu trop donc j'aurais pu faire juste comme ça et c'est bien voilà Bon, maintenant, notre bourna est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.